Chers amis, est-ce que vous connaissez la différence entre une banque et une église Bah c'est pour sûr, l'église est consacrée alors que la banque y a que des sacrés cons. Ah bah oui, aujourd'hui on va pas retenir les blagues pourries sur les banquiers. Hein, vous savez quoi et Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors tiens, une autre pour la route. Est-ce que vous connaissez la différence entre un mouton et un banquier euh, Le mouton lui, il est confiné alors que le banquier c'est inconfini. Et une petite dernière pour la route. Hein. Quel est le point commun entre un banquier et un doliprane pas Jean Castex. Hein. <rire> Celle-là était pour euh, M. Vidal. Euh, et ben, le point commun, c'est que c'est tous les deux comprimés, voyons Allez hop, je vous l'ai dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Nous allons parler aujourd'hui euh, de la magnifique faillite de la Silicon Valley Bank, euh, suivie euh, pas longtemps après euh, par la signature Bank, Et on en a encore deux, trois dans le pipeline. Euh, on est au tout début de cette magnifique histoire... Euh, je vous ai écrit un papier euh, que j'ai déjà publié sur le sujet, que je vous mets en description, je vais vous mettre un lien par là-haut. Allez lire, je ne vous le répéterai jamais assez, parce que là, on, on, va, on, on va aller un peu dans le dur, dans le technique, dans le sublime. Dans... C'est mon cœur de sujet, ce genre de conneries. Euh, donc euh, je vais éventuellement m'agacer un peu contre les conneries qu'on entend, euh, et puis on, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors... On va repartir de vendredi dernier, la Silicon Valley Bank fait faillite, c'est-à-dire que la FDIC, euh, l'agence euh, fédérale américaine responsable de la garantie des dépôts, a tout simplement pris le contrôle de la banque. Maintenant, c'est eux les boss, ils ont viré tout le monde. Euh, pourquoi euh, Eh bien, parce que euh, la, la banque a eu un trou euh, de 1,8 milliard de dollars, de pertes sur la vente d'actifs dont elle avait besoin. Euh, Trou qui s'est transformé en à peu près 45 milliards euh, de fuites de capitaux, de « bank run » comme on dit chez les Anglais et les Américains. Et ces 45 milliards se sont eux-mêmes transformés en a priori euh, 600 milliards de pertes latentes euh, sur le, dans, dans, dans les banques euh, et ça c'est très important pour la suite euh, bref euh, il y a eu bah, tout simplement une panique bancaire sur SVB euh, et il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près on va faire ça euh, en trois temps euh, premier temps euh, on va regarder il y a quelque chose d'assez particulier euh, à ce que ça touche euh, SVB et pas euh, notre banque, euh, comme Lehman Brothers. SVB n'est pas un nouveau Lehman. SVB est un pastiche, c'est une caricature de Lehman, mais c'est pas Lehman, ce qu'on va voir. Euh, on va regarder euh, ensuite euh, un petit peu euh, pourquoi SVB n'a pas euh, été sauvé plus tôt. Euh, et enfin, euh, ce qui va arriver euh, pour la suite, ce qui nous attend, très important euh, et euh, un petit peu aussi euh, ce qu'on risque nous en Europe. On va, on va regarder un peu tout ça, euh, comme d'habitude, hein, euh, lisez le papier qui va euh, avec euh, la vidéo, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, euh, qui est donc euh, le, le, le, le site web, le, le, la lettre d'information, d'analyse économique et financière que je tiens. Faites-le en particulier en ce moment parce qu'on va avoir des trucs qui vont dérouler assez vite donc euh, abonnez-vous à la boucle mail, si vous êtes sur Twitter, euh, euh, suivez-moi sur Twitter euh, et, euh, et ça vaut le coup de prêter un peu attention à ce qui se passe en ce moment euh, parce que autant euh, le, le, le vouloir comparer la faillite de SVB, donc Silicon Valley Bank à Lehman est une ânerie mais d'une force, on va voir ça, on va voir pourquoi Autant, euh, ça ne veut pas dire que c'est un non-événement. Euh, on, est, on, on est dans un univers euh, financier en énorme stress, qui est en face de toutes ces contradictions, qui menacent de s'effondrer. Sauf que euh, dans le monde magique de la finance, où tout est beau et tout est faux, eh bien on se retrouve euh, en fait euh, à regarder sur la côte ouest vers SVB, alors que c'est pas là que ça se passe. C'est un contre-feu SVB, C'est pas là que c'est intéressant. Et, et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire que ce qui se passe est ailleurs. C'est ailleurs qu'il faut regarder, c'est ailleurs qu'on va avoir les signaux d'éventuellement soit euh, d'une prolongation de cette espèce de pire euh, d'univers financier, soit effectivement d'un début de la fin. Pour le moment, ce qu'on voit sur SVB, c'est la prolongation du pire. Ce n'est pas le premier domino qui va tout effondré. On n'est pas du tout là. Pour le moment, on est sur euh, un contre-feu, c'est un bouc émissaire. On, encore une fois, on va voir ça tout de suite. Reprenons un petit peu euh, plus dans le détail. Donc, vous avez euh, SVB, Silicon Valley Bank, euh, et puis on vous dit, « Ah, regardez, c'est Lehman Brothers, c'est la catastrophe, c'est le début de la fin. » Il n'y a pas de commune mesure entre SVB et Lehman. Donc, SVB, au départ... Euh, ils, a, ils devaient boucler une perte, ils, devaient, ils, devaient, euh, euh, et, et, ils avaient besoin de 2 milliards, 1,8 milliard de liquidités. Ils avaient besoin de ça. Euh, Lehman, euh, le jour où ils ont fait faillite, ils ont cherché 70. C'est 2 milliards versus 70, on n'est pas sur les mêmes échelles. Le bilan de SVB euh, était euh, à peu près de 200 milliards, et risque de s'en perdre 50%. Non, quand La FDIC, donc le gendarme boursier qui a repris les actifs, qui va maintenant les liquider tranquillement, risque de, de choper 150 milliards sur les 200 qu'il devrait avoir. Donc il va y avoir une perte de 50 milliards, en gros, euh, qui va être mangée euh, pour moitié sans doute par les actionnaires euh, et pour autre moitié. Ah, non, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref. Euh, en gros, vous en avez la moitié qui va devoir servir, euh, qui aurait dû servir pour pouvoir servir les dépôts. Et donc, ça, ça va être à la charge du contribuable, en gros. Euh, et Lehman, c'était pas 200 milliards, c'était 650 milliards. C'est pareil, c'était quand même un peu plus gros. Et quand Lehman a fait faillite, c'est pas 50 milliards qu'il a fallu payer, c'est 600 milliards. Il n'y avait plus rien dans Lehman. C'était que du vent, c'était que, que de, de la merde en briques, Lehman. Euh, là, pas du tout, on n'est pas du tout là. Et donc, c'est un truc. Euh, c est, c est, et là, on est encore uniquement sur les bilans. Les bilans des banques, c'est pas le pire truc. Le pire truc, c'est quoi C'est les produits dérivés. C'est le sous-bassement, ce qui tient les bilans bancaires. Ce qui tient les bilans bancaires, in fine, c'est l'architecture de produits dérivés. Euh, c'est un truc, les produits dérivés, euh, c est, c est, on en parle comme l'Arlésienne, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, je je, en fait, ah, c'est pour ça quand je vous dis que c'est un contre ce truc, moi j'étais en train de travailler sur justement l'état du marché des dérivés et en particulier du Libor. Qui est en train de mourir tranquillement là, euh, quand euh, cette faillite est arrivée, j'ai arrêté de faire ce travail là, mais je vais le refaire. Donc on va reparler des dérivés, pourquoi c'est beaucoup plus important, euh, pourquoi en fait vous êtes à la fondation du bilan et que, à la différence de ce que vous êtes dans un bien, une banque, un bien, une banque, bon bah c'est voilà, c'est public, c'est des montants gérables euh, et euh, c'est des trucs que vous connaissez à l'avance. Ce que vous avez dans les architectures de dérivés, vous êtes dans de l'inconnu la plus totale, il n'y a rien de réglementé, vous y pétez rien, vous avez des montants notionnels qui sont absolument délirants. Les Man Brothers, il y avait un portefeuille de 35 000 milliards de dollars de dérivés. Alors c'est du notionnel, les 35 000 milliards de dérivés de Lehman Brothers, et généralement euh, des mecs qui connaissent un peu la finance vous diront eh, ⁇ c'est du notionnel, ça veut rien dire ⁇ Ce qui est important, c'est la fair value ou la mark-to-market, parce que bah, tu comprends euh, les produits dérivés, euh, et vous avez toujours des, des... Tout est assuré, réassuré, surassuré, et du coup, euh, vous n'avez jamais euh, tous les montants notionnels qui se réalisent. Ce pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que... Euh, excusez-moi, c'est pas vrai, parce que, euh, en fait, le problème, c'est c'est pendant les périodes de crise que vous pouvez avoir une bonne partie du, du notionnel qui se réalise, euh, donc vous pouvez avoir des montants, et surtout, vous avez des effets de levier, vous avez des leviers partout dans les contrats de dérivés, et personne, absolument personne, euh, euh, ne centralise ces effets de levier. Et donc, potentiellement, vous avez 35 000 milliards de dérivés, mais une fois que vous aviez rentré tous les leviers... J'en avais encore plus. Et vous allez me dire, ils sont devenus quoi, tous ces dérivés de Lehman, Ils sont disparus, il y en a une partie qui a disparu en fumée, mais ils sont toujours là. Ils ont été rachetés, ils ont été repris, ils ont été... Euh, la merde des dérivés qu'on a mis sous le tapis après 2008 est toujours là, et c'est elle qui doit vraiment faire peur. Donc 30, 35 000 milliards, c'est le, le PIB mondial, euh, et... <coughs> il faut imaginer que, euh, peut-être, si vous voulez, vous pouviez... Avoir 10 000 milliards qui se réalisent, ou seulement 3 000, ou peut-être 20 000, peut-être plus que 35 000 milliards. Mais je n'exagère pas quand je dis ça. Alors c'est très particulier le monde des dérivés, parce que vous êtes sur des montants qui n'ont plus aucun sens commun. C'est-à-dire que vous avez une banque, une seule banque américaine, qui gère du notionnel, qui fait plus que le PIB mondial. Alors la plupart des gens disent disent bah, « c'est débile, qu'il doit y avoir une couille dans le potage ». Et oui, il y a une couille dans le potage. Le problème, c'est que... Euh, éventuellement ces portefeuilles-là s'effondrent, c'est-à-dire que tout d'un coup, bah, vous êtes dans le, ce jeu de dérivés qui fait que euh, tout, le monde, euh, ça, tout le monde assurant tout, tout le temps, les effets de change, les crédits, euh, les... Euh, euh, eh bien, euh, vous vous rendez compte que tout ça n'est pas du tout équilibré et qu'à la fin, vous pouvez avoir dans le petit jeu des dérivés des gens qui doivent des milliers de milliards de dollars à d'autres, ça c'est entre les banques que ça se passe, et que si vous vous, vous arrivez pas euh, à, à, à soit remettre... Euh, le couvercle sur la cocotte, euh, soit euh, à, à, à équilibrer tout ça. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus, euh, de, de, plus capable de donner un prix aux choses, vous n'êtes plus capable si vous, de mettre un montant euh, derrière un compte en banque. Éventuellement, les produits dérivés, c'est un truc qui fait que en, en quelques jours, en quelques heures, vous pouvez vous retrouver dans une situation d'effondrement complet, dans lequel on n'est plus capable de mettre une valeur sur ce qu'il y a vraiment sur votre compte bancaire. Peut-être il y a 0, peut-être il y a 10%, peut-être il y a 30, 50%, plus personne ne sait. C'est ça un effondrement, c'est ça le risque, c'est ça qui, le truc qui finira par arriver. Soit comme ça, soit en soviétisation complète, euh, on en reparlera encore à la fin. Euh, SVB, il n'y a pas de portefeuille de dérivés, il y a 500 millions, 500 millions c'est juste des, des dérivés utilisés en bon père de famille, il euh, n'y a pas de ça chez SVB. Il n'y a pas, il n'y a, a rien à voir. Donc dans, dans les tailles de portefeuille, vous, vous êtes sur deux choses complètement différentes. Vous êtes sur une banque de dépôt qui n'a pas de levier, qui n'a pas de dérivés. Euh, qui, oui, d'accord, ils investissaient dans la moitié euh, des entreprises tech de la Silicon Valley. D'accord, la Silicon Valley, c'est plus les startups de l'an 2000. C'est devenu un secteur qui arrivait à maturité. C'est presque même en train de devenir la, la nouvelle Rust Belt, comme dirait l'autre. Euh... Donc on n'est pas du tout dans, dans un truc de, de banque d'affaires new-yorkaise avec euh, hyper leverage dans lesquels les comptes de Lehman étaient ah, maquillés face en camion. Euh, si, si les gars qui, qui connaissent un peu se souviennent peut-être du repo 105 qui était la, la, la méthode, euh, la fraude par laquelle Lehman maquillait ses comptes. Il euh, n'y a, a pas de fraude chez, chez, euh, chez SVB. Qu'est-ce qui s'est passé chez SVB ben Simplement, euh, ils ont souffert de la hausse des taux comme tout le monde. Le crime de SVB, le crime de Signature Banque, le crime de tous ces, toutes ces banques qui sont en train de crever la bouche ouverte gentiment en ce moment, et ça va, et ça, ça, ça, ça est on n'est qu'au début de ce, ce truc, euh, c'est d'avoir eu beaucoup trop de liquidités pendant le Covid, ça a commencé bien avant, mais le Covid a été une espèce d'explosion, euh, tout d'un coup, euh, les, les, les, ces banques se sont retrouvées avec des montagnes de liquidités Tout d'un coup on, on arrive, on, on leur donne des tombereaux de cash à ces banques là Et on dit faut les placer Faut les placer, faut les placer T es en 2020, 2021, tu les places euh, tu, tu, tu, tu, tu fais de la gestion bon père de famille Tu vas mettre ça dans de l'obligation d'entreprise Tu vas les placer à 1, 2% sur des trucs pourtant un peu risqués euh, Donc tu vas placer ça là dedans et puis tu te retrouves en 2023 euh, avec euh, des, euh, des obligations du trésor américain qui vont te rapporter du 5%, euh, donc 3 fois, 4 fois plus, 5 fois plus même, euh, avec beaucoup moins de risques. Bah, forcément, si tu veux, tout le, monde, euh, tout, tout le monde préfère aller se foutre dans de l'obligation du trésor que de l'obligation corporelle qui est plus risquée et qui est incroyablement moins lucrative. Euh, et du coup, bah forcément, les bilans des banques euh, qui sont en fair value, c'est-à-dire que c'est pas la valeur, euh, c'est pas la valeur actuelle nette, c'est-à-dire qu'on est, c'est qu la, la, la valeur du contrat sur le marché à un moment donné. C'est comme ça que ça marche. ça bah, ça vaut plus rien ces trucs là. quand je dis ça vaut plus rien, c'est-à-dire que les valorisations de toutes ces obligations, il faut jamais oublier quand les taux montent, la valeur des obligations baisse. Quand les taux montent, la valeur de l'application baisse. Ce qui est bien, c'est que je pense que tout le monde va apprendre ça avec euh, SVB. Si vous ne le saviez pas déjà, vous le saurez. Parce qu'enfin, on se met à répéter ça un peu plus qu'une fois de temps en temps. Euh, et du coup, bah, bah, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une banque de bons pères de famille. Encore une fois, SVB, c'est le bilan de SVB. C'est morne comme un jour sans pain. Il n'y a rien. Il ne se passe rien dans SVB. Et donc, vous avez euh, bah, des clients qui ont mis 180, euh, vous avez 175, 180 milliards de dépôts, puis ces 180 milliards de dépôts, il y, y a un tout petit peu de levier, mais il n'y a pas grand-chose, vous vous retrouvez avec 210 milliards euh, de, euh, de, de, de, de, de placements euh, et d'actifs financiers, et donc essentiellement des obligations, des trucs qui sont censés être très liquides et qui sont censés garder leur valeur, donc un truc que vous pouvez réaliser euh, assez facilement, euh, au besoin, c'est facile. Bah, sauf que euh, bah, comme je vous ai dit vous avez 45 milliards euh, vous avez la panique bancaire qui arrive 45 milliards qui sortent et puis derrière bah, si vous voulez euh, réaliser euh, vendre pour 45 milliards bah, en fait vous êtes obligé de vendre avec une décote parce que vos trucs qui valaient 100 il y a encore quelques mois bah, en fait ils valent plus que 70, 60 et puis il faut encore qu'il y ait des gens qui veulent vous les acheter en urgence, c'est comme ça que vous faites faillite c'est comme ça que SVB a fait faillite c'est pas leur faute c'est la faute. C est, c est... Et surtout, c'est un parmi des centaines d'autres. SVB, c'est un parmi des centaines d'autres. Et, et là, euh, c'est intéressant euh, de regarder un petit peu comment. Comment est-ce que ce, ce, cette panique bancaire est arrivée Pourquoi ça est arrivé sur eux et pas sur un autre Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus Est-ce que, généralement, on se dit, bah, si, si, si, si ça s'est tombé sur eux, c'est que... C'est qu'ils ont dû faire quelque chose de mal. Non. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que vous avez... Et là, bon on n'a pas de preuves bien sûr, mais on sait que vous avez euh, Peter Thiel donc grand investisseur de la Silicon Valley euh, gars qui a été un investisseur précoce dans Facebook, euh, qui a cofondé euh, Paypal, euh, bref gros, gros investisseur libertarien euh, qui, à la veille de la faillite, euh, a retiré euh, les fonds de son Founders Fund qu'il avait à, à la SVB il a tout retiré, et euh, il a conseillé à tous ses partenaires euh, toutes les, les, les sociétés dans lesquelles euh, il, il investissait et qui avait elle aussi des comptes et vous fermez tout et donc vous avez Peter Thiel qui a fait ça donc vous avez des gens qui est-ce est qu'ils ont eu le nez creux est-ce que ces gars se sont dit tiens merde il y a un problème ça va mal se passer ou euh, est-ce qu'ils ont planté un couteau dans le dos euh, donc ça c'est Peter Thiel vous avez Mor euh, JP Morgan où, euh, a priori, y a des, on soupçonne qu'ils aient très activement euh, démarché les clients de SVB pour euh, leur, leur dire de, de retirer leurs fonds avant la faillite, avant, à un moment où le truc n'était pas encore sorti en pleine lumière. Euh, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis euh, la faillite, ils travaillent jour et nuit euh, pour aller signer euh, et rouvrir des comptes à tous les clients. Euh, de SVB, euh, le, et ils ont fait ça, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que euh, c'était éventuellement pour rien, c'est parce que le, la, la, la FDI ici, pour le moment, euh, on va revenir là-dessus aussi dans un instant, euh, garantit tous ces dépôts. Euh, bref, et donc vous avez eu euh, JP Morgan, JP Morgan éventuellement... Euh, à, à, à, à peut-être ramasser les morceaux mais ils ont peut-être aussi euh, poussé, poussé SVB par la fenêtre c'est pas du tout impossible et quand vous vous retrouvez dans une banque qui encore une fois, ils ont pas il n'y a pas de il y, y, y a pas un truc vous avez, on, on cherche tu sais, on cherche des trucs absolument et, et même là donc moi je, je dis mais il y a aucune commune mesure avec Lehman vous avez des gens sur, sur Twitter qui vous disent ah mais si regardez vous avez euh, machin euh, qui est un, un, un ancien directeur de chez Lehman mais même un gars qui m'a dit regardez euh, le patron de, le boss de chez Lehman et, et le boss de chez SVB c'est la même personne je dis, non pas du c'est de la connerie pas possible ce qui est vrai c'est que vous avez un responsable d'une asiatique de chez Lehman donc un mec qui n'était pas sur le marché des subprimes américains euh, qui est parti un an avant la chute de Lehman qui se retrouve effectivement euh, directeur administratif donc le mec il n'est pas, euh, il est pas euh, directeur financier ou directeur général qui sont les deux postes clés d'une banque. Il est directeur administratif non pas de SVB mais d'une filiale de SVB, de SVB Equities paradoxalement est la branche d'affaires qui est issue en fait d'un rachat d'une autre banque par SVB en 2019 donc c'est une filiale qui euh, pour le moment n'est pas touchée par la saisie de la FDA ici et qui continue d'opérer donc, donc les mecs arrivent, oh regardez les anciens de chez Lehman frappent, non non, le mec il est dans la filiale d'à côté qui est bien gérée et il n'y a pas de problème et vous avez, mais vraiment quand vous regardez ce qu'ils ont fait de mal et oui, vous allez sûrement trouver euh, euh, quelques agrafeuses volées et deux, trois conneries, mais il n'y a rien. Donc, y a pourquoi eux Et quand vous voyez un petit peu la curée qu'il y a, euh, ben bah oui, vous vous dites, les gars, on vous a probablement aidé un peu, on vous a probablement poussé. Pff, tiens, ici, hop, là, tout le monde est au bord du précipice. Ah bah tiens, on voir toi. Pourquoi ils feraient ça Parce que on, on peut prendre le truc à l'envers, on n'est même pas obligé de faire des procès d'intention. Les mecs ont besoin de 2 milliards. Tu sais tu sais, depuis 2008 et la chute de Lehman, que c'est jamais très bon de, de, de, laisser, de laisser une banque faire faillite. Ça, ça, ça fait tâche, ça fait des effets euh, boule de neige, on n'aime pas ça, quoi. Le mec avait besoin de 2 milliards, donc tu sais que ça fait tâche. Tu sais aussi, ça c'est un truc on a un peu oublié, mais que euh, euh, tu sais aussi que ça peut être très, très, très lucratif quand tu es par exemple, Warren Buffett et que tu vas sauver Goldman Sachs. Et Goldman Sachs aurait dû faire faillite euh, comme Lehman. Pourquoi ils n'ont pas faillite Parce que Warren Buffett euh, s'est substitué presque au trésor américain euh, pour euh, mettre sous protection Goldman Sachs. Ne jamais oublier que Goldman Sachs est passé à ça de l'effondrement et... Warren Buffett s'est fait mais un coup, mais il s'est fait un truc magnifique. Il a gagné plein de fric sur le truc. Vraiment, donc tu sais que faire laisser une banque faire faillite, ça se fait pas, c'est pas bon. Euh, et en revanche, tu l'aides un peu, tu, tu, lui as, tu lui donnes les liquidités à des conditions ultra avantageuses pour toi, le temps de passer l'orage, et euh, et, et puis, bah, tu, tu vas y gagner très fort. Pourquoi est-ce que JP Morgan, au, -tu, au lieu de les pousser par la fenêtre, leur aurait pas jeté une pièce de milliard pour JP Morgan C'est une piécette Pourquoi est-ce que les gars auraient pas pris le contrôle de la banque Pourquoi ils auraient pas trouvé un deal hyper avantageux pour eux euh, c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas payé Pourquoi est-ce que quelqu'un, mais peu importe, tous ces gens-là se parlent Pourquoi est-ce qu'on n'a on pas été leur payer ces 2 milliards plutôt que de devoir en payer 50 C'est très important de se poser cette question-là, parce que finalement, là, à l'heure où je vous parle, ce qui se passe, donc c'est... Alors que normalement, les dépôts sont assurés à hauteur de 250 000 dollars, euh, vous avez eu un règlement spécial qui a été signé par la FDIC, le Trésor et la Fed pour dire on garantit tous les dépôts, tous les déposants, les 180 milliards euh, seront honorés. Et en gros, il n'y a même pas eu, il y a, a peut-être eu une journée. Où il n'y a pas eu de continuité de service, c'est-à-dire que là aujourd'hui, ils peuvent tirer des sous avec leur carte bancaire dans les euh, les, les ATM, euh, pardon, dans, dans, dans les distributeurs. Ils peuvent, ça y est, quoi. Il y, y a une nouvelle, il y a une banque, ce qu'ils appellent bridge bank, une banque de transition qui a été créée par la FDIC. Et les gars, c'est business as usual. Et vous allez voir, c'est très important. C'est pour ça que à la limite que JP Morgan chasse jour et nuit pendant le week-end les clients, ils avaient raison de le faire parce que maintenant euh, ils ont plus forcément raison puisqu'ils ont retrouvé, on va, ça se discute. Mais bref, euh, donc ils ont fait ça, ils ont récupéré tous les actifs, ils vont devoir vendre les actifs et je vous dis, ils vont s'asseoir sur une perte de quelque part entre 30 et 50 milliards. Pourquoi ils ont pas payé les 2 milliards tout de suite Ils savaient très bien que ça allait se finir comme ça pourquoi ça, ils n'ont pas payé les 2 milliards tout de suite Pour, pour JP Morgan, pour une banque de que, ou, ou n'importe quel investisseur qui aurait pu vouloir fournir la liquidité, déjà, bah, c'est jamais que reculer pour mieux sauter. Parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, c est, c est, ils n'ont rien fait de mal. C'est tout, tout le secteur qui est comme ça. Je veux dire, quand euh, on estime, je sais plus, c'est Bruno Berthez qui a sorti ça, quand on estime que, bon, ben bah, voilà, il y avait probablement euh, une cinquantaine de milliards qui manquaient euh, de. Euh, de pertes perte latentes sur le portefeuille d'actifs. Et donc, ils disent, ouais, dans, dans tout le secteur bancaire, il y a 600 milliards. C'est beaucoup, 600 milliards. Hein. Ça commence à faire un peu. Enfin, c'est jamais qu'un Lehmann. A priori, c'est beaucoup plus. dit c'est du foutage de gueule, c'est énormément plus. Ah, à mon avis, oui, on est en plusieurs milliers de milliards. C'est énorme le truc. Mais bon, si, si tu commences à, à, à mettre des chiffres réels, là, je pense que tout le monde balise pour de vrai. Mais donc, si tu sauvais... Euh, SVB, bon, bah, deux jours après, en avait un autre qui arrivait avec le même problème, euh, quelques heures après, on avait un troisième, et puis la, la, la file, puis il fallait sauver tout le monde les uns après les autres. C'est-à-dire que il, là, on ne s'arrêtait pas SVB, c'est tout le monde qui est pareil. Donc, c'est vrai que, il n'y avait pas, euh, si on regarde la, la, la vue d'ensemble, il n'y avait pas forcément euh, un intérêt gigantesque à aller les sauver, Pour euh, en fait, c'était reculé pour mieux sauter. Mais il y a un deuxième argument qui à mon avis est plus intéressant et plus important encore, c'est que donc pourquoi est-ce que euh, ces banques vont mal C'est parce que les taux ont remonté trop vite, trop vite, trop fort, euh, et donc elles ont des portefeuilles d'obligations de, de, de ce qu'on appelle le fixed income, donc, euh, euh, qui euh, se sont dépréciés extrêmement vite. Pourquoi Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce que vous, vous allez un titre qui va vous rapporter du 1 ou du 2% pour les 10 prochaines années alors que vous pouvez avoir du 5% à la Fed bah, Votre titre, si vous voulez le vendre pour trouver de la liquidité, vous voulez vendre votre obligation à quelqu'un d'autre parce que vous avez besoin d'avoir de la liquidité il vaut plus grand chose moi je vais aller acheter mon, mon, mon, mon big de la Fed c est, c est, c est, c est, vous avez une perte, ces trucs là vous comptez 30, 30 à 50% de perte sur ces trucs là et alors ça dépend, mais, mais c'est ça c'est beaucoup, quoi. et ça ça suffit largement pour mettre des banques au tapis euh, et, euh, mais donc ça c'est pour les banques mais c'est hausse de taux elle frappe aussi, bien évidemment, tous les, les fameux portefeuilles de dérivés dont on parle depuis, euh, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Les, les dérivés, aujourd'hui, il y en a probablement plus de 600 000 milliards plus de 600 000 milliards de dollars de dérivés, et il y en a probablement beaucoup plus que ça encore. Encore une fois, il faut, y a des leviers et trucs. C est, c est, c est, là, là, pour le coup, on est dans les grandes profondeurs. C'est la fosse des Mariannes, les, dé les dérivés. On n'y va pas comme ça. Il n'y a pas des rapports où on peut avoir euh, toutes les stats et machin. C'est des trucs, c'est pas assez opéré euh, en, en, en degré à gré, over the counter, c'est opéré de gré à gré entre les banques. Euh, tout, tout est opaque. Il y a juste la Banque des Règlements Internationaux euh, qui, et, qui envoie une évaluation mais c'est une évaluation, c'est pas du réel c'est des trucs que les gens veulent bien lui déclarer et donc bon, c'est 600 000 milliards mais tout ça c'est du déclaratif euh, quand Group avait fait faillite en 2012 je sais pas si vous vous souvenez, personne ne se souvient de ces trucs là, mais Hippogroup qui fait faillite donc c'était la banque de Jörg Eider, c'était une, une banque qui était liée à la Carinthie en Autriche qui était donc la région de Jörg la région la plus pauvre d'Autriche et euh, les dépôts étaient garantis le, le, le, le, le, oui, les dépôts étaient garantis par la région de la Carinthie. Et euh, donc la banque fait faillite. Et là, on dit Ah bon, bah, euh, il va probablement y avoir un milliard de pertes, euh, ce qui est déjà un peu cher pour une région autrichienne pas très riche. Bon, ok, et puis euh, les, on, les, les mecs commencent à travailler, puis euh, deux semaines, trois semaines plus tard, ils reviennent. Alors, il que je re regarde le chiffre précis, mais je crois que c'est dixaines. En fait, ah, ce ne sera pas un milliard, ce sera trois, c'est entre trois et cinq. C'était ça. En fait, ce n'est pas un milliard, c'est trois ou cinq. Je bah, attendez les mecs, vous avez dit 1, ah, et là vous revenez, c'est 3 et 5. Qu'est-ce qui s'était passé en 2-3 semaines pendant lesquelles les gars euh, avaient commencé à liquider la banque bah, Ils avaient ouvert les portefeuilles de dérivés. Hippogoupe, hein, petite banque régionale, autrichienne, c'était pas un truc énorme. Quoi. Et, euh, et, et donc ils avaient ouvert les dérivés, puis en ouvrant les dérivés, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des effets de levier partout, que la banque était engagée dans des, dans des trucs pas possibles, et que pour liquider ça, ça allait pas coûter un milliard, mais je vous dis 3 à 5 milliards. Désolé, ça, j'aurais dû revoir mes fiches avant. Euh, bon, ben, bah, <rire> donc là, on se retrouve. Avec des taux qui reviennent au niveau de 2007, qui reviennent au moment où euh, le, le marché du Libor, donc le, le taux phare qui, qui, qui gère toute la finance mondiale et toute cette infrastructure des, des, des, des dérivés, où le Libor, le, le marché du Libor s'était effondré. La vraie crise, c'est pas la, que les, les spécialistes. Vous parlent pas de la crise de 2008, vous parlent de la crise de 2007. La, la, la, la faillite de Lehman, c'est jamais qu'une réplique, c'est jamais qu'un effet secondaire de la vraie grosse crise. Et la vraie grosse crise, c'était quoi euh, C'était euh, le, le, le, le tout d'un coup, l'effondrement du Libor, c'est au mois de juillet, ça aussi, c'est Berthès qui en parle le mieux, c'est tout d'un coup, pendant l'été 2007, le marché s'est arrêté, et plus d'échanges, plus personne s'est changé. Et ça, c'est le genre d'énorme sueur qui fait que, éventuellement, en quelques jours, vous ne pouvez plus mettre de valeur en face de votre compte en banque. Vous ne pouvez plus mettre de valeur en face de votre compte en banque, c'est ça. Donc, SVB à côté, ça s'en fout. Et donc, en fait, JP Morgan, Goldman Sachs, tous ces gens-là qui ont des portefeuilles de dérivés de, de, de, de, de dizaines de milliers de milliards de dollars, qui ont des, des énormes baleines, des trucs énormes, ils sont beaucoup plus exposés à la hausse des taux que la petite SVB. Les mec, ils sont dans une merde noire, excusez-moi du peu et de mon, de mon langage peu châtié. Ils sont, et est, on est dans un moment de fragilité extrême. Pourquoi est-ce que les gars vont aller s'embêter à sauver une SVB euh, en prenant le risque que en fait, ce soit eux qui se retrouvent à être le déclencheur, qui se retrouvent à être la grosse baleine qui remonte à la surface, et que ce soit eux qui soient le nouveau, Lehman, un vrai Lehman, où là, quand on va ouvrir la boîte, on va se rendre compte que vous avez des milliers de milliards de dérivés qui vont vous sauter à la gueule et vont vous faire une énorme angoisse à la, à, à la mode Lehman, à la mode beer stand, ça a été une angoisse de dingue d'ouvrir de, de, ces dérivés, de devoir gérer ça. Là, je dis, bah vous savez quoi SVB, les gars, allez-y, il n'y a pas de dérivés, tout ça. Vous savez quoi Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe donc euh, Là, vous avez euh, SVB qui fait faillite et donc... Là, euh, tout d'un coup, vous aviez, euh, les estimations que j'ai vues, vous aviez 95%, donc des 180 milliards euh, de, de, de dépôts, qui étaient euh, au-dessus des 250 000 dollars euh, assurés, euh, et donc euh, les gars, c'était des fonds qui étaient censés pas être assurés, c'est-à-dire que les gars, ils étaient censés perdre leur fric, sauf ce qu'on ce qu pouvait vendre, euh, c'est-à-dire si on avait effectivement liquidé, et j'ai cru à un moment qu'ils allaient faire ça, euh, qu'ils allaient effectivement liquider les actifs de la banque et qu'après, après ils allaient payer, je sais pas, 50 centimes sur le dollar, euh, 60, 70, 30, euh, et que tous les gars qui avaient un million, bah ils allaient se retrouver avec 600 000, 700 000, 500 000 et que ça allait prendre quelques jours, quelques semaines et puis bon, bah, les... c'est ça, normal... c'est comme ça que ça se passe normalement une faillite. Une faillite, bon, bah, tout le monde a au minimum 250 000, ça c'est les fonds assurés, euh, et puis après, bah on vous donne ce qu'on a réussi à vendre des actifs. Euh, et donc là, donc ils ont dit non, non, non vous inquiétez pas. Euh, la force publique se met en travers et on va, euh, vous allez avoir tout votre fric. Tous les dépôts sont garantis, pas de souci. Alors là, tout le monde dit oh là là, on n'est pas content, bande de salauds. Vous pouvez pas faire ça. Euh, la règle, c'est la règle. On vient encore sauver. Et puis là, si vous voyez, c'était pas du petit déposant lambda, c'était de la, la c'était de la start up de la Silicon Valley. Les gars, bon, on va pas non plus pleurer sur eux donc vous avez un petit relent de genre eh ah, ont... c'est toujours les mêmes qui se font sauver et les mecs font n'importe quoi et à la fin euh, ils rentrent dans leur grosse villa à Palo Alto ou je sais pas où, à Santa Clara et rien à foutre c'est vraiment, ils font de la merde et c'est nous qu'on paye... Qu paye toujours alors euh, ouais, oui je comprends, je comprends mais <rire> le problème de ce truc là c'est que s'ils avaient pas fait ça s'ils avaient pas fait ça ce matin non, déjà, il y a un, un effet de réaction en chaîne qui est en train de se produire. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, absolument toutes les personnes qui avaient plus de 250 000 dollars sur un compte en banque d'une banque régionale moyenne, euh, qui est d'un truc type SVB ou plus petit, machin, allaient retirer tout ce qu'ils avaient au-dessus de 250 000 dollars et allaient balancer ça où City, JP Morgan, Ma, euh, bah, euh, Morgan Stanley, euh, tous et les gros, tous les gros too big to fail en se disant, moi, je peux pas laisser plus de 250 000 dollars si c'est pour euh, me les faire chourer parce que tout le monde sait que SVB n'a strictement rien fait euh, de pire que toutes ces autres banques régionales donc il ne pouvait pas faire autrement Faire autre, autrement, il aimait qu'il pouvait fermer en une semaine probablement une centaine de banques il y en a déjà qui vont fermer, on n'a pas fini les gars Le, donc il ne pouvait pas faire autrement, parce que déjà là en disant les gars on assure tout vous allez retrouver tout il ouais, y quand même des gens qui se disent, bon, alors SVB, c'est la première, les mecs peuvent assurer, mais si, si, quand même, vous en avez... Encore une fois, c'est tout le monde, tout le monde est dans le même bateau. S'ils commencent à en avoir 10, 15, 20, peut-être qu'à un moment, ils vont arrêter, peut-être qu'ils vont plus avoir le fric pour faire ça, donc peut-être qu'à un moment... Euh, donc, déjà, même en disant, regardez, euh, les gars, on assure tout, vous ne perdez rien, les déposants de SVP ils vont même pas... Ils, ils, vont, ils ont accès à tous leurs services le lundi matin, hein, ça c'est la beauté des Américains, hein, les mecs, ils savent faire quand même, hein, ils ont créé une banque en un week-end. Euh, c'est <rire> Euh, et donc euh, et donc ils ne pouvaient pas faire autrement vous êtes content, vous n'êtes pas content euh, c'est des connards, c'est dégueulasse vous allez leur cracher la gueule, ils ne pouvaient pas faire autrement je ne fais pas de morale hein, je fais pas, moi je veux juste là pour le coup s'ils si, si avaient laissé euh, uniquement les fonds assurés et s'ils avaient laissé le reste se réaliser et perdre 30, 50, 70% de, de, de, de, de des, des dépôts là vous aviez, vous, vous aviez plus de système bancaire c'était fini. Là, c'est vachement plus intéressant, parce que vous avez quand même les gars qui vont... Donc Vous avez quand même tous les JP Morgan, tous les gros too big to fail. On va dire JP Morgan, c'est la plus grosse, c'est l'escroc magnifique, JP Morgan. C'est les gars, en 2008, ils ont tellement bien géré. C'est les pires. Et donc, ils vont faire leur marché C est, c est, vous connaissez l'adage, hein, il faut jamais, euh, jamais, laisser perdre une bonne crise. Donc là, vous faites un contre-feu où on regarde ces, ces, ces banques de dépôt en disant merde, non, ça là, ça touche les dépôts des particuliers, euh, ça a l'air beaucoup plus grave. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus facilement gérable qu'un Lehman. Qu'un que nouveau Lehman, un vrai nouveau Lehman, c'est l'angoisse assurée, parce que bien évidemment, on est dix ans plus tard, c'est un nouveau Lehman survitaminé, parce qu'on a tout fait en pire depuis. On n'a rien réglé, on n'a strictement rien réglé en 2008. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ce qu'on avait dit, euh, euh, donc on va séparer la banque d'affaires et la banque de dépôt. Zéro, que dalle, vous n'avez rien de séparé. François Hollande et Michel Sapin en France, euh, on a séparé. ils ont rien séparé du tout. C'est là il faudrait les juger pour haute trahison d'avoir fait ça, parce que ça va nous Tomber la tronche, encore une fois, le risque, c'est que vous n'avez plus de compte en banque demain, je répète. Le... Ah, je me demande si j'ai le droit de dire ça ou pas, parce que c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça peut tomber sur la, la, la, la loi qui interdit les paniques bancaires Bon, s'il vous plaît, ne paniquez pas bref, euh, parce qu'en France vous n'avez pas le droit d'inciter à la panique bancaire c'est Cantona qui euh, avait fait les frais de ce truc là il y a quelques années euh, donc, euh, donc là vous vous retrouvez dans une situation où bah, les gros euh, font la curée sur les petits euh, et alors il faut trouver le bon niveau, c'est à dire que là voilà donc les petits sont quand même en train de Je, je, je dis, vous avez 2-3 vous avez banques là qui sont dans le collimateur euh, vont tomber ou pas et donc, et là ils vont aller faire leur marché, ils vont aller racheter tous ces gens là, Pof, on, rachète, on rachète, on rachète, on rachète on décote, on machin euh, et en même temps on, on attire l'attention ailleurs on est plutôt en train de regarder les grosses banques de Wall Street qui en fait elles sont les, les véritables risques on regarde ailleurs, tout d'un coup ces grosses banques qui devaient être justement euh, les, les, les, le gros problème du système elles arrivent en sauveur c'est une opération de comme de dingue c'est une opération de comme de dingue, et avec un peu de chance, et c'est pour ça que je dis les gens qui disent « SVB, c'est les nouveaux Lehman, c'est un peu les, les, les idiots utiles de cette affaire-là », c'est qu'ils vont même réussir à avoir l'intervention de la Fed avant que eux soient touchés. Ben bah oui, c'est-à-dire que là, vous allez quand même avoir une, une fois que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 banques régionales qui font faillite euh, des de, de banques de taille moyenne. C'est pas si gros, hein, quand on dit « Oh, c'est la 16e banque américaine !» Ouais, c'est la 16e, c'est pas non plus la première, ni la cinquième quoi. Le... <coughs> Pardon. Alors je sais que c'est grand les états unis mais bon, quand même. Euh, bref, euh, tout ça pour dire, euh, c'est un carton plein si vous êtes Jamie Dimon, PDG euh, de, de, de JP Morgan, vous, vous, vous gagnez sur tous les plans. Votre banque est renforcée, vous allez faire votre marché auprès de ces petites banques, euh, vous faites le, le ménage dans des concurrents, des petits concurrents plus agiles qui auraient pu éventuellement vouloir vous piquer votre place, et le, le, le graal du graal, c'est que vous allez éventuellement. Euh, avoir euh, la réaction de la Fed Et du Trésor D'avoir tout d'un coup euh, la grosse cavalerie Qui va sortir Avant même que ce soit vous qui soyez touché Donc vous allez avoir le soutien euh, à, à, Avant la crise Vous allez avoir le, le, la solution à la crise Avant la crise euh, C'est magnifique, c'est magique Alors attention Je vous dis ça comme ça euh, On est dans, une, dans un moment de stress énorme C'est pas dit que ça marche c'est tout à fait possible que les gars euh, aient, aient, mal, aient mal calibré leur truc et que ça leur pète entre les doigts malgré tout. On est, on est dans un truc qui est en surchauffe totale. Il faut imaginer un système dans lequel on a monté les taux, on a monté les taux, et euh, les marchés ont dit non. Non, on s'en fout. Non, on continue, on fait du crédit, on s'en fout. Vous montez les taux, on s'en fout. C'est vraiment ça, quand vous regardez. Parce que les hausses de taux, on s'en fout des hausses de taux dans Pourquoi les hausses de taux sont importantes les hausses de taux sont importantes parce qu'elles signifient que vous allez derrière avoir une baisse du crédit mondial. Le truc qui est vraiment important, c'est la baisse du crédit. Et le, le crédit n'a pas tellement baissé, euh, pas du tout comme ce qu'on aurait pu s'attendre avec des telles hausses de taux. Vous avez eu un énorme bras d'honneur des marchés financiers aux politiques des banques centrales. Et après ce énorme bras d'honneur, là maintenant, elles, sont pass elles passent en mode, au contraire, panique totale, en mode « Ah, euh, en fait, maintenant, il va falloir nous sauver, parce que sinon, on vous pète complètement entre les doigts, et puis alors tout le monde crève, et vous aussi. » Euh, donc vous avez vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un truc, où on, on fait comme si de rien n'était, on s'en fout, on continue, on continue, et puis tout d'un coup on passe en mode panique. C'est à peu près ça le truc. Euh, donc on, on est dans un truc on est dans un, dans, un, dans un univers qui est très difficilement pilotable, qui euh, a des réactions extrêmes, extrêmement rapides, extrêmement fortes, euh, et en plus, euh, avec, euh, avec des bombes nucléaires euh, tous les, tout, tout, tout les trois pas. avez des bombes nucléaires absolument partout dans le marché financier, euh, et euh, vous ne savez pas très bien où elles sont, en vrai, vous ne savez pas. Et du coup, SVB, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, SVB à côté, je suis désolé. Euh, donc, voilà un petit peu le, le, le, le, le tableau dans lequel on se trouve euh, je, je, Encore une fois je vais revenir très vite sur les marchés dérivés parce que ça fait mal Et que c'est là que c'est important et que surtout c'est déjà en cours euh, Alors qu'est-ce qu qui, qu qui va arriver donc, euh, Vous allez avoir euh, d'autres banques qui vont faire faillite Ça va continuer, vous n'allez pas euh, alors faire faillite ou être racheté euh, à pas cher enfin, Vous allez avoir un nettoyage qui va se faire au niveau de ces banques là éventuellement vous avez une contagion qui est, mal, euh, qui, qui, qui est mal contrôlée et vous pouvez avoir un accident plus important que SVB qui encore une fois SVB c'est du détail je suis désolé mais c'est du détail SVB c'est pas le premier domino c'est un contrefeu ça veut pas dire que ça va pas péter ailleurs c'est à dire que pour le moment on attire votre attention là où c'est moins important euh, en, JP Morgan, les, les grosses baleines qui sont là où le vrai risque est ont réussi à attirer votre attention ailleurs euh, donc qu'est-ce qui va se passer donc, euh, c est, c est Les banques vont souffrir, les banques vont souffrir très clairement, euh, le, euh, les, les marchés, tout le monde va souffrir un peu là, non mais euh, comme, qui, comme qui dirait l'autre, euh, c'est quand ça commence à faire mal que ça commence à faire du bien. Et euh, les banques européennes dans tout ça ne euh, sont pas euh, particulièrement en bonne posture. Pourquoi Parce que de toute manière, dès qu'il y a un truc qui va mal dans le monde, les banques européennes sont dans... Les banques européennes, ça fait longtemps que je le dis, j'oublie de le dire parce que c'est un truc, ça fait 5, 7, 7 ans que je le répète tout le temps, les banques européennes sont en situation de faillite potentielle. Mais depuis 2012, c'est-à-dire que les banques valent moins cher que les actifs qu'elles ont. C'est en termes de capital. En termes de, de fonds propres, les fonds propres des banques sont beaucoup trop faibles. Euh, et et, et aujourd'hui, mais c'est même pas moi qui l'avais dit, hein. c'était un sous-directeur, c'était un sous-directeur de la Banque de France, je sais plus quoi. J'avais ça dans un article. Il avait dit, mais on peut pas avoir un secteur tout entier euh, qui fonctionne à perte, euh, qui, qui, qui, qui, qui est donc, donc les banques européennes sont, sont, sont, sont, sont pas bien. Euh, maintenant, euh, on pourrait se dire bah, quelle va être leur implication bah, donc la Silicon Valley Bank c'est le secteur de la tech euh, pour le, qui, vous avez Signature Bank c'est le monde des cryptos, vous avez une autre banque je suis désolé, j'ai oublié le nom tout de suite ah zut, bref, c'est pas grave euh, donc vous, vous allez probablement avoir euh, des, un peu de stress et de pression au niveau de la, du secteur de la tech et alors là, pour le coup, je pense que alors les banques suisses, c'est sûr euh, les banques allemandes aussi les banques françaises un peu moins parce qu'on <rire> n'a pas de fric euh, sont très exposées au secteur de la tech on est surexposé au secteur de la tech hein. tous les banquiers qui vous ont fait acheter euh, du Apple et du machin en 2020, 2021, 2022 euh, ça va faire très mal ça donc vous avez cette exposition là qui, qui, qui fait mal vous avez moins d'exposition du secteur euh, bancaire euh, européen, voire euh, vis-à-vis du secteur américain. Euh, mais donc, ce n'est pas direct comme corrélation. Euh, maintenant, vous êtes sur un secteur qui est tellement fragile à la base que le, la simple baisse de cours. Euh, à, à cause de, de l'ambiance générale de, de fin du monde qui, qui, qui, qui règne en ce moment, euh, peut faire mal. On, on, le secteur bancaire est trop fragile pour pouvoir dire non, vous, ça, touche, c est, c est, ça concerne les Américains, moins que nous. Oui, c'est le secteur bancaire américain aujourd'hui qui est touché, mais ces banques-là ont des filiales. Hein, SVB avait une filiale à Londres. Elle avait été vite vite rachetée celle-là. Donc ces banques ont des filiales, euh, vous avez donc cette exposition du secteur de la tech, euh, vous avez des trucs, ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais dans un secteur aussi fragile, c'est pas cool. Et encore une fois, ce que je disais, c'est pas là qu'est l'essentiel, l'essentiel c'est les produits dérivés, et la pire, banque. la pire banque du monde pour son portefeuille de dérivés c'est Deutsche Bank, Deutsche Bank c'est la pire. Il n'y a, a pas pire que Deutsche Bank, même JP Morgan c'est mieux, même les banques américaines c'est mieux, il n'y a pas pire que Deutsche Bank. Et donc ça vous pouvez, vous pouvez avoir un accident de marché, un truc qui sort de nulle part, vous pouvez tout d'un coup avoir une espèce de, de, de, de grosse baleine qui remonte chez Deutsche Bank. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer euh, bah, Soit effectivement, donc ce que je vous ai dit c'est que vous attendez, Soit donc, vous, moi je ne crois pas à ce stade encore, euh, au premier domino qui tombe et je crois pas c'est pas le début de la fin euh, c'est la on joue les prolongations c'est les pro, on joue les prolongations du pire on joue les prolongations du pire euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va retourner en baisse des taux on va retourner en QE on va retourner sur les mêmes vieilles recettes foireuses qui n'ont déjà pas marché la première fois on va repartir pour un tour et donc on va rebaisser les taux, on va être obligé encore une fois vous avez des milliers de milliards de pertes potentielles qui ne peuvent être effacées que si vous baissez les taux radicalement et quand je dis baisser les taux radicalement c'est pas les baisser à 3% c'est les baisser à moins 1, moins 2, moins 3%, moins 4% c'est ce qu'on appelle les taux profondément négatifs. Moi, Je suis ça depuis très longtemps, donc ça faisait trop longtemps que je n'en pas parlé. Je suis désolé, mais j'ai tendance, une fois que j'en ai parlé deux, trois fois, à arrêter d'en parler. Je sais que c'est mal. C'est un truc, c'est Kenneth Rogoff, qui est un, donc un économiste, un prof à Harvard, ancien chef économiste au FMI. Bref, le mec, il a toutes les médailles, il a tous les diplômes du meilleur économiste, le doigt sur la ceinture. C'est lui notamment qui avait sorti l'étude qui disait qu'après 2012, c'était très important de faire des politiques d'austérité. Ouais. Euh, il y avait eu une, une faute de calcul grossière qui avait été montrée sur l'étude qu'il avait faite pour dire « Attention, quand le, les, la dette passe les 100% du PIB, le, le, le, le, la croissance économique s'effondre. » C'est-à-dire que vous avez une croissance économique qui n'est pas corrélée avec le niveau de dette, puis tout d'un coup, vous passez à 100%, la croissance économique s'effondre. C'était une faute. C'était lui qui s'était trompé. C'est une faute de calcul. Vous avez fait des politiques d'austérité partout en Europe euh, à cause d'une faute de calcul de Kenneth Rogoff. C'est un truc, ça a été. C'est du grand public. Enfin, du grand, non, c'est pas du grand public, mais c'est du standard, quoi. C'est. <rire> Bref, donc, et ce ce regard vous dit Moi, il faut, il faut qu'on passe au taux profondément négatif Moins 2, moins 3, moins 4% Moins 2, moins 3, moins 4%, ça veut dire euh, C'est pas les banques qui vont prendre ces trucs-là euh, Elles sont obligées de les répercuter sur les dépôts C'est-à-dire que votre compte en banque à vous Probablement d'ici quelques mois, un an, deux ans Va passer en moins 3, moins 4% Ça va se passer comme ça, ça y a, Vous n'avez pas le choix euh, Sauf si là, effectivement, vous avez un, un effondrement euh, Et là, l'effondrement, à priori, c'est la guerre la guerre, Là, on envoie tout le monde en Ukraine, ou l'Ukraine vient chez nous, on verra. Mais bon, c'est pas, pas le scénario privilégié pour le monde. Le scénario privilégié, c'est euh, plus de, de, de la même merde qu'on a eu jusqu'à présent, donc c'est plus de QE, plus de baisse de taux, plus de tout ça, et c'est on va se mettre à vous prélever 3%, euh, 2% sur euh, vos comptes. Par an. Bien sûr, pour que ça marche, ça veut dire qu'on va criminaliser les espèces, ou pardon criminaliser j'exagère. On, on, on va dissuader l'utilisation des espèces ou en tout cas on, on le taxera on vous aurez deux prix différents. vous voulez payer en, en, en carte ou avec votre téléphone ça coûtera euh, je sais pas 10, 10 10 et puis vous voulez payer euh, en espèces ça coûtera 11 ou 12 on va taxer les espèces c'est le truc le plus probable. Donc, pourquoi Parce que, si vous, bien évidemment, si vous avez un compte en banque qui devient biodégradable et que vous, à chaque fois que vous, vous si vous avez 10 000 balles sur votre compte en banque, bah, euh, l'année d'après, bah, vous n'avez plus 10 000, mais vous n'avez plus que euh, 9 800, 9 700, et puis ça tombe, ça descend, ça descend, ça descend. Et mais forcément, à un moment, vous allez sortir le cash. Donc, il faut plus de cash pour ça, plus d'espèces. Donc, plus d'espèces. Euh, bien évidemment, si euh, vous avez ces baisses de taux, bah, vous avez quoi Vous avez de l'inflation qui repart euh, façon. Euh, vénère, façon hyperinflation. Le seul moyen que vous avez de pouvoir éventuellement contenir un peu des épisodes hyperinflationnistes, c'est contrôle des prix, c'est euh, régime de pénurie. C'est là où euh, le, le, le, les, les, euh, les monnaies digitales de Banque Centrale, ça j'ai déjà, pareil, ça fait longtemps que j'en parle de ces trucs-là, hein, les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est des carnets de rationnement géants. C'est-à-dire que plutôt que de laisser une économie partir en hyperinflation, on vous dira, ben, bah, vous êtes gentil, pour que, pour limiter votre votre CO2, hein, votre émission de CO2, espèce de grosse vache qui fait des pés de méthane, euh, on va être pris pour des grosses fans qui font des pés de méthane, quoi. Vous, vous allez plus avoir le droit de consommer plus de temps de viande par semaine. Ainsi, les grillons, vous aurez peut-être le droit à un peu d'insectes grillés. Vous aurez, le temps, vous aurez le droit à tant de déplacements, tant de, tant de billets d'avion, de ça va, ça va se mettre, venir en place progressivement. Mais euh, ça fait longtemps que j'en parle de truc là et, et c est, c est, c est, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que, donc là, vous, vous, êtes, vous avez un système financier qui cherche la survie à tout prix. Euh, ce système financier euh, ne peut survivre que si euh, on, on lui cède notre richesse. cest c'est l'ogre qui dévore ses enfants. Mais si, si, plutôt que de prendre les pertes, euh, c est, c est, c est le, le, le système actuel est fait de promesses qu'on ne peut pas honorer. C est, c est le, le chiffre qui est écrit sur votre compte en banque n'est pas honorable. C'est-à-dire que si demain, tout le monde voulait retirer ces euh, sommes, c'est même pas qu'il n'y a pas les billets pour vous les distribuer, euh, c'est que vous n'avez pas un jeu à somme nulle. Vous n'avez pas, un... c'est-à-dire que la, la, la, la... Si, si demain l'argent que vous avez sur vos comptes en banque, ça vous il n'est pas là en fait. Simplement, vous, on ne s'en rend pas encore compte et donc euh, bah pour éviter ça on va tout faire pour éviter ça bien évidemment dans la mesure où on refuse les crises on refuse les liquidations, on refuse de nettoyer le système, on refuse de partir sur, sur de bonnes bases eh bien bah on arrive à des trucs extrêmes, je sais bien que c'est pas facile de se dire que vous allez passer en régime de pénurie mais oui on va passer en régime généralisé de pénurie l'intérêt principal euh, des, des, des monnaies de banque centrale c'est ça, c'est de vous passer en mode régime administré vous allez avoir le droit à tant, tant, tant de consommation, euh, tous les trucs qui partent trop fort en hyperinflation on va vous les rationner c'est une économie soviétique hein. faut pas croire que ces trucs là ont tout le temps existé partout, hein. en France il y a pas si longtemps hein. les tickets de rationnement c'était 1950 hein. oui ça commence à dater un peu, pas tant que ça bah, après tout je suis désolé, on nous a expliqué depuis 2020 qu'on était en guerre, bon bah, vous allez finir en rationnement enfin, je me rends pas très bien compte dans quelle mesure ça, c est, c est les, les, les, les, ces histoires de rationnement paraissent loin ou pas c'est pas si loin, six mois, 1 an, ça peut venir vite c'est un an et demi mais le processus est là, est enclenché et c'est vers ça qu'on va, on préfère, nourrir la bête, euh, on préfère nourrir la bête du système financier euh, plutôt que vous c'est aussi simple que ça c'est Berthez, Bruno Berthez qui parle de, de cette espèce de pacte faustien, d'un pari satanique des marchés financiers. C est, c est, c est, on, on y a perdu notre santé mentale, quoi. on y a perdu notre libre arbitre, on y, on y a perdu notre liberté, on y a perdu notre humanité dans cette affaire-là. Euh, après, pardon, celle-là, tout d'un coup, on va, sortir, on, va, on va vouloir sortir la, la, la corde à l'expande. Il faut surtout pas faire ça. C est, c est, après, ça n'empêche pas d'être heureux, ça n'empêche pas d'être heureux en famille, ça n'empêche pas. Et, et c'est ça le plus important, il faut sortir de ce truc-là faut sortir, faut faut, faut, faut, faut faut revenir au réel. Cette espèce de fiction financière qui est en train de nous broyer, il faut la refuser. C'est pas facile de leur refuser. Hein. Revenir aux espèces, euh, revenir, euh, re revenir aux échanges, revenir au troc, c'est bien le troc. Qui a dit que c'était mal Pourquoi Moi, je suis dans, dans les campagnes, quand les gens euh, s'échangent un panier de cerises au printemps euh, contre un panier de champignons à l'automne, parce qu'il ben, y en a un qui a un bout de bois avec des champignons et l'autre qui a des cerisiers, et qu'il n'y a pas de comptabilité qui est tenue, simplement c'est les bons voisinages. J'exagère quand je dis ça, mais ce, ce, ce genre de, de, de, de réapprentissage de la vie locale, de la production, du travail, c'est... Qu'est-ce qu'il disait il n'y a pas longtemps que... En fait, pourquoi est-ce que votre système financier est en train de, de, de, de, de s'effondrer Parce qu'on ne produit plus assez de richesses. On ne produit plus de richesse en Occident. Le, on ne produit plus de richesse Et, et du coup, bah, vous, vous avez plus euh, aucun... Euh, vous n'avez plus aucun, euh, aucune richesse réelle sur la laquelle vous pouvez adosser votre système financier. Et ben, comme vous ne pouvez plus euh, adosser votre système financier euh, sur une richesse réelle, et eh bien vous vous retrouvez euh, à l'adosser sur du vent, vous vous retrouvez à faire du ponzi. Le... Non, mais Vraiment, c'est très très très important ça. Le... Euh... Et ça... Bah, euh, Philippe Mureur pardon je sais pourquoi j'ai Philippe Erlin c'est Philippe Mureur qui dit ça c est, c est, et, et, et, et il a raison il a raison euh, et donc il faut qu'on réapprenne à, à produire, à travailler et je dis pas qu'il faut retomber à, tourner à la mine mais il faut qu'on réapprenne à produire les biens et les richesses dont nous avons besoin à un niveau local et donc ça, ça veut, et donc ça veut dire quoi ça veut dire, bah oui, faire des stocks ça veut dire, oui, euh, investir dans ce dont on a besoin dans son jardin, dans des arbres fruitiers dans un peu de, bo un, un, un peu de bois dans euh, tout un tas de choses dans du matériel productif euh, c est, c est, vous savez, c'est tous ces gens, tous ces cadres les cadres dynamiques parisiens qui au bout d'un moment, on en marre, jette l'éponge et partent à la campagne pour devenir artisans. Alors, il y en a qui ne supportent pas et qui reviennent. Il y en a d'autres qui deviennent beaucoup plus heureux comme ça. C est, c est... En tout cas, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. faut revenir, revenir au réel. Il faut revenir au réel. Alors, revenir au réel, monétairement, ça veut dire avoir de l'or physique. Très important. Avoir un peu d'or physique, d'argent. Euh, d'argent métal euh, avoir un peu d'espèces, pas trop non plus parce que les espèces ça peut vite se déprécier, ça peut ça peut euh, sur le fait du prince ça, ça peut ne plus rien valoir. C'est ce que si demain on vous explique que vos espèces ne valent plus rien, ça devient compliqué. Mais un peu d'espèces, euh, encore une fois, avoir euh, ce dont vous avez besoin, avoir un peu d'avoir de, des stocks de bouffe. J'espère que maintenant euh, on s'est rendu compte que bah oui, les pénuries pouvaient aller arriver rapidement et que le meilleur moyen de ne pas créer de mouvement de panique et que le meilleur moyen quand vous avez des pénuries que vous n'ayez pas un, un, un effet pervers qui se met en place, c'était bah, d'avoir des stocks par défaut. Si vous avez des stocks par défaut, le jour où vous n'avez plus de PQ dans les supermarchés, vous, vous en foutez, vous allez attendre le temps qu'il faut, vous avez du stock. Le, bien sûr que c'est une, une catastrophe de faire des stocks au moment de la pénurie. Non, il faut faire des stocks petit à petit quand tout va bien et puis quand tout va mal. C'est juste de la bonne gestion. Quoi. Alors bien évidemment, vous allez me dire, « Ah mais oui, mais ça dans un petit appartement de, de, de, de, de, de centre-ville, ce n'est pas possible. » Il faut peut-être réfléchir à là où vous voulez vivre. Ah, à mon avis, euh, les, les, les, les centres-villes euh, d'agglomérations, euh, de grandes agglomérations, euh, c'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre dans les 20 prochaines années. Euh, je dis ça, moi j'en suis parti il y a un moment déjà. Euh, donc voilà, vous avez toutes ces choses là à faire euh, encore une fois, c'est plus détaillé je vous mets les liens euh, en description euh, voilà, je, je pense que cette vidéo euh, commence à être très très longue euh, j'espère que ça vous a intéressé je sais que je fais trop de E je, je suis malade aussi, bon on s'en fout euh, j'essaierai d'éviter de faire des E à, à l'avenir, E, pardon commentez euh, je vais continuer euh, à, bien évidemment à travailler sur la, la suite de SVB sur les répercussions, Sur encore une fois on va faire un gros focus sur les produits dérivés euh, partagez, commentez aimez, mettez cette vidéo parce que c'est important de bien euh, avoir tout ça en tête et moi je vous dis à votre bonne fortune